Ces années, quels ont été les très bons moments Ah, le premier moment, c'était quand j'ai passé au Carnegie Hall de New York. C'est passé 14 fois au Carnegie Hall. Ça représente pour vous le, le fait de gagner beaucoup d'argent. Comme avant, je vous dis, pareil, Je ne me change pas, ça ne me change pas d'ailleurs. Ça ne vous change pas Non. Pour faire, c'est pareil. Ça n'a rien à voir, finalement. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui compte. Vous avez toujours les, les manitas des plats. Tout le monde entier, c'est bien. Esserimo, pam, pam, pam, esserimo, ben. Bonjour à tous. Un petit message pour remercier tous ceux et celles qui suivent de plus ou de loin le groupe Compass. Merci infiniment. Je vous invite à aller voir le site du groupe www.goupecompass.fr. L'année 2018 sera riche en actualités musicales nouvel album, quatrième clip, soirée, prestations, concert, Et tout cela grâce à vous. Alors, la famille, les amis, encore une fois, mille merci à tous. On se donne rendez-vous en musique pour les jours prochains avec le groupe Compass, bien sûr. Vive la vida, Vive l'arte, Bonjour tout le monde Je me présente, je suis Jean-Pascal Dipissou, chanteur-guitariste du groupe Compas. Une année se termine, la préparation de 2018 a commencé. Nous avons repris les répétitions en direction des studios de la Paloma Anime. Nous finissons l'enregistrement du prochain album qui sera disponible au mois de mai 2018 et bien d'autres projets encore. Tout cela pour votre seul et unique plaisir à tous. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Vive l'Arte, qu'on passe. Bonjour les amis, je m'appelle Nico, je suis le leader guitariste soliste du groupe Compass. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait énormément plaisir. Ça donne au groupe et à moi-même l'envie de continuer et d'aller de l'avant, tout en apportant de la modernité à notre musique. La musique pour nous, c'est le plaisir de vous retrouver à chacune de nos prestations. 2018 sera encore une belle année pour le groupe Compass. Rendez-vous avec nous pour une grande fiesta. Et comme je dis souvent dans nos prestations, on dit jamais oui chez nous, on dit toujours compas, on Esserimo de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 c'est le ritmo, ven, ven, ven. C'est ritmo, pam, pam, pam. C'est ritmo, ven. Tant les quais à a t Ben, les quero, ben, ben, ben. quero a bambara, Bamba, bambari bambara, bambari Ay, amor, amor, amor, ay, appel, nom, que Avec nous en famille et c'est toujours génial. Donc on vous recommande chaudement, oui, chaudement, le groupe Compass Et je vous donne mon 06, si ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Ambiance assurée, générosité. Ce sont des gens de ce, sont des belles, ce sont tous de belles armes. Donc ça c'est ouais. important. Ce sont des anges. Ouais. Alors, groupe Compass modération. Sans modération. Sans modération. Champagne à gogo, mais sans modération. Champagne. Champagne. Champagne. Champagne. champagne. Cinquante étoiles. Vive la compas. Allez. Vive la compas. Allez. c'est tout bon.